Alors, bonjour à tous, je suis donc Pierre Sartoff, je serai le, le médiateur de cette conférence de ce jour. Merci à vous de vous être rendu disponible, malgré un beau samedi de printemps. Nous vous proposons tout de même une conférence qui rentre dans ce cycle du printemps de l'histoire-géographie. Euh, tout d'abord, je présente ce, ce, euh, ce printemps de l'histoire-géographie, puis l'association Histoire d'en parler. Je laisserai ensuite la main à... Euh, à Yannick, le, le président du scoutisme français. Alors, le printemps de l'histoire-géographie est organisé par l'association d'ancienne Histoire d'en parler. Euh, Histoire d'en parler, c'est une petite association euh, qui euh, a pour objectif de rendre l'histoire plus populaire pour le grand nombre en organisant des événements euh, pour le grand public, mais aussi en euh, permettant euh, d'aider les, les, les professeurs euh, en organisant des ateliers. Cette année, nous étions une trentaine de bénévoles. Sur ce projet, nous sommes environ une dizaine. Euh, notre devise étant l'histoire-géographie par tous et pour tous. Depuis le début du confinement, nous avons ajouté partout, avec notamment ce cycle de conférences. Ce cycle est donc une série de conférences en histoire et en géographie, euh, avec différentes époques, différents thèmes, différents sujets. Les conférences sont proposées, comme aujourd'hui, en direct, ce qui peut conduire à quelques petits problèmes techniques, mais avec toujours la possibilité à la fin, d'une part, de poser des questions aux conférenciers et d'autre part, de retrouver les vidéos sur notre chaîne YouTube euh, et de pouvoir donc les revoir en replay. Et la durée des conférences est variable. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-Jacques Gauthier, magistrat dans sa vie professionnelle. Mais également spécialiste du scoutisme. Il a notamment siégé au conseil d'administration des scouts Guides de France euh, et dernièrement il a écrit un ouvrage Les scouts dans la collection des idées reçues. Cet ouvrage là est en vente à la boutique du scoutisme et vous pouvez donc le retrouver facilement. Je laisse maintenant Yannick euh, présenter le scoutisme français ainsi que euh, le. le 80e anniversaire du scoutisme français et je lui donne le son immédiatement. Normalement, Yannick, tu peux parler. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis vraiment euh, ravi euh, d'être avec vous pour inaugurer ce, ce cycle de, de conférences qui sera consacré euh, au scoutisme en général et, et au guidisme parce qu'on on parle... Euh, euh, rapidement du scoutisme, mais il s'agit bien je pense, et j'en suis à peu près sûr s'agissant de Jean-Jacques et, et d'Henri Pierre, que nous allons parler à la fois du scoutisme et du guidisme alors effectivement, une fédération du scoutisme français, alors qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui Aujourd'hui, ce sont 120 000 éclaireuses, éclaireurs, scouts et guides de, de, de France que, que la fédération regroupe, alors c'est bien sûr au travers de, de six associations alors il est toujours utile de, de les rappeler parce que ceux qui pratiquent le scoutisme depuis un certain temps sont assez repérés euh, sur le sujet, mais peut-être que d'autres participants aujourd'hui le sont moins. Donc la Fédération regroupe euh, l'Association des, des éclaireuses et des éclaireurs de France, euh, regroupe euh, les éclaireuses éclaireurs israélites de France, les éclaireuses éclaireurs de la nature, les éclaireuses éclaireurs unionistes de France, les scouts et guides de France et les scouts musulmans de France. Donc six associations, euh, nous étions cinq encore récemment, et ce sont les éclaireurs de la nature, donc mouvement d'obéissance bouddhiste, qui a rejoint la fédération euh, il y a maintenant de deux ans. Donc euh, une association qui regroupe 120 000 adhérents à peu près, euh, 25 000 euh, responsables, ou, ou on dirait dans certaines associations chefs, euh, qui sont bénévoles. Euh, nous avons à peu près chaque année 4000 jeunes qui sont formés dans le cadre de notre habilitation BAFA, 300 directeurs que nous formons chaque année. Et nous faisons partir, et, et peut-être que c'est une dimension qui sera aussi fortement euh, évoquée euh, euh, au cours de la conférence et, et peut-être de la prochaine euh, nous faisons partir 5000 jeunes à l'étranger puisque le scoutisme a ça de particulier qu'il est euh, une internationale un mouvement international et que la fédération du scoutisme bon. français appartient aux deux bon. grandes organisations euh, mondiales que sont euh, l'organisation mondiale du mouvement scout OMMS, et puis euh, l'AMGE donc l'association mondiale des, des guides et des éclaireuses. Donc voilà un petit peu la, la fédération aujourd'hui. Nous, on est ravis de, de voir des conférenciers continuer à, à, à éclairer l'histoire de notre fédération. C'est important. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous négocions pour l'été prochain, pour ce qui arrive avec le gouvernement, pour que nous puissions camper. Et quand on connaît l'histoire de, de la spécificité de, de la législation du scoutisme, et, et c'est tout à fait important. Et ça donne du poids aussi dans nos négociations aujourd'hui, lorsque nous négocions avec l'État sur un certain nombre de sujets, d'avoir une histoire assez longue et importante. Donc, tout ça... Euh, nous sert encore aujourd'hui et cette longue histoire est, est importante. Alors, je ne vous donnerai pas un programme des 80 ans de, de, de la Fédération parce que euh, d'abord l'anniversaire c'est en, en fin d'année, c'est euh, au mois de décembre et puis nous avions l'ambition de travailler avec les collèges parce que la Fédération c'est une entité nationale avec un conseil national, un bureau, etc. Mais euh, c'est surtout des, des collèges qui sont donc, constitués sur l'ensemble du territoire, qui regroupent des groupes locaux, des groupes scouts, euh, des, des différentes associations. Et c'est avec eux que nous avions l'intention de, de préparer ces, ces 80 ans. Malheureusement, bah, on l'a tous vécu, le confinement, une assemblée générale de la fédération qui s'est tenue en, en visioconférence. Euh, et donc, on n'a pas pu travailler au squelette de, de, de cette commémoration des 80 ans comme on le souhaitait avec l'ensemble des, des collèges et, et des membres des collèges donc c'est quelque chose que le conseil national va, va devoir faire là maintenant dans, dans cette période qui s'ouvre et donc euh, voilà un programme qui sera annoncé bientôt euh, auquel on, on, on, sur lequel on, on communiquera et, et on trouvera toutes les informations sur le, le site euh, de la fédération voilà euh, je tenais à remercier euh, quand même euh, effectivement euh, il l'a évoqué euh, Pierre euh, tout à l'heure dans, dans son propos euh, liminaire euh, voilà euh, le travail qu'on Conjoint hein, qui est conduit euh, avec euh, l'association euh, histoire d'en parler, euh, voilà, parce que ça nous permet effectivement de, bah, quand on parle du scoutisme, de donner une visibilité euh, à notre fédération et je le remercie. Voilà. Bon, alors effectivement Pierre a d'autres engagements auprès de la fédération euh, et, et je le remercie aussi pour ça et pour le travail qu'il conduit bénévolement euh, pour elle. Voilà. Eh bien, je crois que ça va être le moment de, de céder la parole à, à, à Jean-Jacques et puis. Euh, voilà, de laisser dé dérouler cette conférence. Merci en tout cas de l'intérêt que vous portez euh, euh, à la fédération et, et à son histoire. Merci. merci. Vous. Voilà, vous pouvez voir à l'écran maintenant donc, le... Le, le diaporama. Donc, merci à la, au scoutisme français, à l'association Histoire d'en parler. Donc, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette euh, conférence sur YouTube. Hein? Je vous rappelle également donc, les sujets que l'association histoire d'en parler va aborder prochainement donc dans sa semaine du 3 au 16 juin. donc vous avez des séries de choses sur l'histoire. Et moi, Par exemple, j'ai noté dans leur programme euh, dessiner l'histoire, Bon, faire des BD historiques, euh, les échanges et les emprunts culturels euh, dans l'Orient et les croisades, ou les écoles arméniennes entre 1918 et 1923. Donc, voilà, donc plein de choses que je vous invite à retrouver quand j'aurai euh, terminé cette conférence et euh, dans les semaines euh, dans les semaines qui viennent. Alors, équerror de paix, équerror de guerre, le, le scoutisme et la paix. Donc il y a en fait un, un véritable paradoxe. C'est en fait donc, les associations françaises ont construit un discours sur les, les, les origines et euh, l'encadrement militaire, un discours qui a gommé l'origine et l'encadrement militaire du scoutisme et Baden-Powell est présenté comme un pédagogue d'avant-garde qui a créé un mouvement éducatif et totalement apolitique. Alors en fait on a un paradoxe au scout qui est euh, l'origine d'un mouvement militaire euh, et interconfessionnel mais qui en même temps a toujours voulu, man euh, a toujours voulu militer pour la paix et pour euh, euh, introduire une dimension de fr fraternité universelle alors que en même temps, certaines de ces associations ont fait preuve d'un nationalisme ardent, comme on va le voir au cours de l'histoire. Donc, Je vous propose de regarder cette histoire complexe euh, autour de cette tension au cours du XXe siècle qui va nous emmener en Grande-Bretagne, en Irlande, en France euh, et, aussi, euh, et aussi en Algérie. On va donc euh, sortir de notre cadre national voir cette dimension internationale et notamment la voir au travers de nouvelles sources qui sont apparues ces dernières années des sources numérisées notamment la presse et les archives et euh, alors on va pas voir euh, tout le, 20, le 20e et le 21e siècle on va voir surtout le 20e siècle en gros jusqu'au début des années 50 mais on terminera quand même par une évocation de la perspective de euh, une, la perspective contemporaine alors le scoutisme au départ, donc c'est une origine, une origine militaire affirmée et une origine militaire affirmée qu'on va trouver dans de nombreux pays. Alors, la légende fondatrice du scoutisme, évidemment, c'est le siège de King. Donc les premières pages de Éclaireur, hein, vous avez à droite de l'écran. Euh, s'ouvre sur, euh, sur Mavking et sur le, les boy scouts de mafking donc l'utilisation euh, d'adolescents euh, lors du siège de Mavking. Alors Mavking, je rappelle brièvement, 217, 217 jours de siège, du 13 octobre 1899 au 17 mai 1900, lors de la seconde guerre des bourgs, et, et euh, c'est une, une victoire britannique, importante, une victoire psychologique, une victoire psychologique importante. Mais, et donc, Baden-Powell choisit, dès les premières pages de, de son livre « Scouting for boy qui paraît en 1908, d'évoquer king avec les dessins des combats et du scout à vélo. Mais c'est également cette guerre des bourgs, et c'est une réalité qui n'apparaît pas dans les, le, le discours des associations c'est la première guerre coloniale c'est l'utilisation pour la première fois massive de camps de concentration pour l'internement de la population civile et notamment des femmes et des enfants et il y a donc 40 000 euh, femmes et enfants euh, je ce truc -là. qui vont euh, qui vont être internés dans ces camps et qui vont euh, qui vont donc y mourir et la presse française vous avez à droite de l'écran donc euh, un dessin du Petit Journal une gravure du Petit Journal du 13 octobre 1901 qui montre la guerre des la guerre au Transvaal et les camps ce qu'on appelle à l'époque les camps de reconcentration avec des femmes et des enfants et l'opinion publique française est très largement opposé à la guerre des bourgs, ainsi que faut-il faut le noter qu'une large partie de la population de, de l'opinion publique britannique. Et quand le chef des insurgés bourgs se rend en France euh, en 1900, donc le président Kruger arrive à Marseille le 22 novembre 1900 pour une tournée en France pour essayer d'avoir des soutiens dans sa rébellion il y a 100 000 personnes qui sont, perso qui sont présentes sur le port de Marseille pour l'accueillir ce qui montre bien l'importance euh, que euh, l'opinion publique française accorde le, le soutien qu'elle accorde euh, aux insurgés aux insurgés bourgs et donc Baden-Powell et les britanniques effectivement sont du mauvais côté mais une partie aussi on le verra de l'opinion publique britannique, est opposée à cette guerre et aux méthodes terribles employées par les Britanniques. Florence. Alors, j'ai un problème pour passer la diapo suivante. Voilà. Alors, Baden-Powell, donc, est une, est une gloire nationale c'est à la fois une gloire nationale mais c'est également un réformateur social inquiet. Donc vous avez à gauche de l'écran une partition de musique à la suite de la victoire de Mafkin. est-ce que Baden Powell donc est devenu un héros national et quand il rentre retourne en Grande-Bretagne en 1901, il est fêté de manière extrêmement importante mais c'est un héros qui est inquiet qui est inquiet de l'avenir de son pays, dont il pense qu'il est entré sur une voie de décadence, notamment en raison de la, la montée en puissance de l'Allemagne, et spécialement de la marine allemande. Mais également, Baden Powell était inquiet du mauvais état physique de la santé de la jeunesse britannique, mauvais état physique qui est lié aux conditions de vie, nées de la révolution industrielle. Madame Powell également est inquiet face à ce qu'il ressent comme un péril social, euh, donc, qui est notamment la montée euh, du mouvement euh, ouvrier et la, montée, la poussée socialiste, qui est très nette aux élections législatives de 1906. Les socialistes, les, enfin, les travaillistes britanniques passent de 2 à 27 sièges. Et donc, Baden-Powell pense qu'il y a, pour remédier à ce mauvais état de la jeunesse britannique, que l'éducation est l'outil privilégié pour ça. Donc, il va s'intéresser au mouvement des Boys Brigades à partir de 1906, qui est un grand mouvement de jeunesse protestante. Et il va également, euh, il pense que face à vos périls sociaux, la mixité sociale est une œuvre, est un, un outil important. Donc, au camp de Bronsy, qui se déroule dans l'été 1907, et vous avez à droite de l'écran la photo de Baden-Powell, donc la statue de Baden-Powell que vous pouvez voir à Poul, donc dans le sud de la Grande-Bretagne. Poul, c'est de là que partent les bateaux pour Bronsy, comme l'indique. Fiche. Donc, Il met en œuvre la mixité sociale dans les patrouilles qu'il forme dans son camp expérimental, en mélangeant à la fois des jeunes venus des meilleurs public schools britanniques et des jeunes recrutés dans, euh, les, euh, au sein des, euh, des boys brigades de poule donc cette ville en face de Brunswick. Alors, il y a dès le début du scoutisme en Grande-Bretagne un débat important sur la nature du scoutisme. Est-ce que ce sont des éclaireurs de paix ou des éclaireurs de, fait, de de guerre que veut faire ce général britannique qui est le vainqueur de Mafeking Donc, est-ce que effectivement un mouvement qui est créé par un héros national, est-ce qu'il a un objectif militaire Et vous voyez donc ce dessin de la, britannique, la revue britannique Punch. Donc, c'est une revue humoristique qui tire à 100 000 exemplaires, qui est extrêmement connu en Grande-Bretagne donc punch en septembre 1909 qui présente notre plus jeune ligne, notre plus jeune ligne de défense donc avec le petit scout qui tient par la par le bras, euh, la grand-mère, donc c'est euh, Britannia, la grand-mère, à qui il dit voilà, ne craignez rien, grand-mère, aucun danger ne peut nous menacer, je suis avec vous. Donc le scoutisme, effectivement, est perçu par une partie de l'opinion publique comme la jeune ligne de défense de la Grande-Bretagne. Il y a également à ce moment-là un groupe de pression actif en Grande-Bretagne qui est la National League Service qui a 160 000 membres en 1913 parce que la Grande-Bretagne n'a pas de service militaire à la différence de la plupart des autres nations d'Europe. La France a créé un service militaire universel en 1905, la Belgique l'a fait en 1909 et l'Allemagne, la Prusse plus exactement, elle a un service militaire depuis 1813. Donc, euh, Baden-Powell, euh, lui, euh, insiste très clairement sur le rôle d'éclaireur de paix le scoutisme. Et il emploie d'ailleurs ces mots dans Scouting for Boys, et euh, il écrit dans un autre texte, euh, deux, ou trois, deux ou trois personnalités ont écrit, afin de dévaloriser mon essai, c'est-à-dire le scoutisme, que, que le scoutisme stimulait l'esprit guerrier et la soif de gens chez les jeunes en grande bretagne je crains que ce Gentleman n'ait pas lu très attentivement les livres ou que je me sois très mal exprimé. Donc pour Baden-Powell, il n'y a aucun doute, le scoutisme, c'est, même si c'est un outil d'abord pour la paix. Alors, ces débats au sein du scoutisme britannique sont extrêmement vifs et vont créer très tôt, dès 1909, une rupture au sein de la Boy Scout Association qui a créé. Euh, donc, euh, cette, euh, dès l'été 1909, un commissaire de Londres qui s'appelle Francis Vane, donc qui est également un officier d'ailleurs, euh, c'est un officier qui s'est opposé aux méthodes britanniques euh, lors de la guerre des Bourgs et euh, créé une scission, crée une autre association qui s'appelle les British Boy Scouts, donc opposé à la Boy Scout Association de Baden-Powell euh, et les British Boy Scouts. Ont une branche féminine, les British Girls Nursing Corps, donc euh, qui euh, qui à à, à l'association de madeleine Powell, qui juge bureaucrate et militariste. Et vous avez à droite de l'écran également. Donc une coupure de presse de juillet 1909 d'une association pacifiste qui explique que euh, lors d'un congrès que les scouts, les, les scouts et les boys brigades en fait euh, ont été créés pour enseigner euh, aux garçons à, à devenir des meurtriers professionnels. Alors cette figure de Francis Venn, donc qui est euh, donc qui a quitté euh, le, les scouts de Baden Powell euh, dès 1909 pour dénoncer leur caractère euh, bureaucratique et militariste. Euh, le, ce personnage, cet officier britannique, va jouer un rôle important et, euh, lors de l'insurrection irlandaise de 1916. Et il est officier de l'armée britannique, mais il n'hésite pas à dénoncer l'un de ses subordonnés qui, euh, lors de l'insurrection de Pâques 1916, euh, a... Euh, assassiné un journaliste irlandais et donc il demande à ce que son subordonné soit traduit en justice il va y arriver et le subordonné sera condamné et aujourd'hui cet officier britannique est considéré comme un héros en Irlande donc vous avez en bas à droite de l'écran donc le timbre qui a été sorti en 2016 donc par le, euh, en Irlande pour le, le centenaire, justement, le, la célébration du centenaire d'insurrection euh, irlandaise de 1916, donc, ce timbre qui montre Francis Vane et euh, à gauche et à droite donc, le, euh, le journaliste qui a euh, été assassiné et dont Vane avait dénoncé euh, la, les assassins, bien que ce soit euh, ses subordonnés militaires. Alors, Illustration de cette euh, spécificité du scoutisme et de cette tension entre ses euh, origines, des origines militaires et une volonté de paix, dès 1909, en Grande-Bretagne, euh, en Irlande plus précisément, se crée une association de scouts très particulière, donc les Fianna d'Irlande, qui sont animées par la comtesse Markiewicz, que vous avez à gauche de l'écran, et qui est... Euh, une association scout qui se réfère explicitement au scoutisme, mais à un scoutisme nationaliste. Donc, un, une espèce de scoutisme ultra-patriote qui, dès donc, 1909, s'attaque aux scouts britanniques, aux scouts de Baden-Bowell, parce qu'ils sont britanniques. À l'époque, l'Irlande est encore, est encore britannique. Hein, elle, est encore, euh, elle, elle sera britannique jusqu'en 1922. Donc, d'une part, les scouts nationalistes irlandais attaquent les scouts britanniques, mais surtout se livre à des activités beaucoup plus curieuses, notamment, ils ont un entraînement militaire, et ils organisent des transports d'armes, et à la PAC 1916, donc lors de l'insurrection nationaliste, les scouts, euh, donc les FIANA, les scouts nationalistes irlandais, s'engagent militairement euh, aux côtés des insurgés irlandais. Et vous avez également la comtesse Markevitz qui n'hésite pas à faire le coup de feu. Donc la photo qu'on voit à droite, même si c'est une photo posée, euh, euh, c'est pas une photo exagérée. La comtesse Markevitz est bien euh, une combattante une, une combattante euh, armée aux côtés de ces scouts nationalistes irlandais. Alors, le scoutisme, qui est né en 1907 au camp Bronze, remporte un succès foudroyant euh, dans le monde entier. Alors, vous voyez le dessin, donc, qui est un dessin de Baden-Powell. Baden-Powell était un excellent dessinateur. Vous voyez un petit, le petit gland à bronze, qui est né à Bronze, qui est devenu un immense chêne sur lequel. Baden Powell est crucifié et ceci donc montre effectivement le succès du mouvement scout. Donc 6000 scouts en Grande-Bretagne en 1908, 100 000 scouts en 1909 avec la fondation du scoutisme en Russie au Chili, la naissance des Girl Guys, sur lesquels on va revenir, 1911 la naissance du scoutisme en France en Allemagne en Turquie, 1913 le scoutisme existe en 33 pays dans le monde et 1919, donc l'ouverture de Gelwell Park, donc le centre de formation des scouts britanniques, puisque très tôt, Baden-Powell se pose la question de la formation des, des cadres de l'association britannique. Alors, scoutisme, souvent présenté comme un mouvement de garçons, mais qui est en même temps également, le Scouting for Girls, remporte un immense succès. C'est une dimension qui est très peu perçu. Vous avez à droite là, un tableau qui vous donne des chiffres, les chiffres du, du mouvement scout et du mouvement guide aux États-Unis. On voit qu'en 1917, il y a à peu près 200 000 scouts, 195 000 scouts en Grande-Bretagne et 40 000 guides. Et on voit que quelques années après, donc en, euh, en 1925, en gros 8 ans après, il y a 305 000 scouts, en Grande-Bretagne, il y a 317 000 guides. Et on, va, on voit que dans les années qui suivent, donc les effectifs euh, scouts et les effectifs guides, euh, certes, croissent, mais que les effectifs guides croissent beaucoup plus vite que les effectifs scouts. En 1932, à Londres, il y a 26 000, en gros, hein, il y a 26 000 scouts, et 40 000 éclaireuses. Donc, ce sont les chiffres. Je vous en indique la source. C'est Abby Proctor, qui est une, une historienne américaine connue du scoutisme, donc, qui donne ces chiffres dans ses ouvrages en 2002. Donc, On voit encore à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1937 au Royaume-Uni, il y a 443 000 scouts, il y a 525 000 éclaireuses. Donc, cette dimension est très peu perçue, mais elle est pourtant bien réelle, de la supériorité numérique, la nette supériorité numérique des guides par rapport, ou des éclaireuses par rapport aux scouts. Et les guides, donc dès 1909, effectivement, se livrent comme les scouts aux activités du type le passage en revue par des officiers supérieurs. Alors, le mouvement scout, effectivement, même a, si les associations françaises ont souvent occulté cette euh, dimension, est très marqué, euh, quels que soient d'ailleurs les pays où il apparaît, par des origines militaires. Alors vous voyez, vous avez à l'écran quelques photos euh, de militaires qui euh, s'occupent du mouvement scout dans différents pays. En Russie, le colonel, Pant euh, à l'époque, il est capitaine, il est à colonel Pantukov, donc qui crée euh, le scoutisme en Russie dès 1909. Au Danemark, donc le capitaine Lemke, qui euh, notamment traduit Scouting for Boys en danois, euh, donc c'est, euh, il, il introduit le scoutisme euh, au Danemark. En Allemagne, le major Maximilian Bayer, euh, donc également, est l'un de ceux, enfin euh, c'est vraiment le, le père du scoutisme allemand. Et euh, aux Pays-Bas, l'amiral Jean-Jacques Rambonnet, donc alors un peu plus tardivement, à partir de 1920, mais va jouer un rôle absolument essentiel dans l'organisation du scoutisme aux Pays-Bas. Et on peut rappeler qu'en France, les militaires jouent un rôle important dans la direction des mouvements scouts. les éclaireurs israélites de France, par exemple, jusqu'en 1934, ont un colonel comme président, et évidemment… Les scouts de France ont un général comme président entre 1920 et 1940, donc le général de Mauduy entre 1920 et 1921, le général de Salin de 1922 à 1936, et le général Laffont de 1936 à 1940. Et le scoutisme français lui-même, de 1940 à 1948, sera présidé, présidé par un général, le général Laffont. Alors, qu'en est-il en France En France... Euh, les, le scoutisme apparaît sous une triple influence, celle des militaires, des pédagogues et des journalistes. Mais euh, les journalistes, on va le voir, sont vraiment sous influence. Alors les militaires, il y a une grande figure, c'est le, le lieutenant de vaisseau Nicolas Benoît, donc, qui est le fondateur des Éclaireurs de France en 1911. Donc Nicolas Benoît est un officier de la Marine nationale et qui fait un stage d'interprète euh, en Grande-Bretagne, donc il va en Grande-Bretagne en 1911 pour faire ce, son, son badge d'interprète militaire euh, et il remet au ministre de la Marine euh, en, dans le courant de l'année 1911 un rapport qui explique l'importance qu'il y aurait en France à créer un mouvement de scoutisme. Et très clairement, euh, Nicolas Benoît donc, euh, effectue une mission de, de renseignement en Grande-Bretagne. Une autre figure militaire qui est totalement oubliée, mais qui a eu un rôle important dans les débuts du scoutisme en France, c'est le général Coupillot. Le général Coupillot donc, est un militaire important, il est le président du comité technique de l'infanterie, et notamment il participe, il est envoyé comme observateur à l'armée française aux manœuvres de l'armée britannique, elle était 1909. Et le général Coupillot, jusqu'en 1914, est le président de la, des éclaireurs français, donc des scouts de la Ligue d'éducation nationale, donc le premier mouvement scout français qui a été créé par, euh, par Pierre de Coubertin, donc le rénovateur des Jeux Olympiques. Il y a également des pédagogues qui sont à l'origine du scoutisme en France, dont le plus connu, c'est Georges Berthier, directeur de l'école des Roches. il y a des journalistes. Et c'est là que le lien se fait entre le, le, le journaliste et les milieux militaires parce que. Les journalistes français qui, à partir de 1909, de l'été 1909, publient de nombreux articles euh, expliquant ce qu'est le scoutisme, tel l'article que vous avez à droite de l'écran du journal qui s'appelle Le Journal, euh, de 28 août 1909, un article de, Luno, de, Lunovic, euh, de Ludovic Nadeau, donc, qui nous explique que l'Angleterre se militarise avec les Boy Scouts, en fait, Nadeau participe, et l'un des journalistes français, invité, avec le général Coupillot et d'autres journalistes français, aux manœuvres de l'armée britannique à l'été 1909, et quelques années plus tard, en 1917, donc Ardouin Dumasé, qui est journaliste au, euh, au Figaro, qui lui-même était présent à ces manœuvres de l'armée la, de britannique de 19, en 1909, explique que les Anglais, lors de cette... Euh, de semaine font défiler les boy scouts devant les journalistes présents, dont les journalistes français, et qu'on leur remet des brochures, euh, une brochure euh, expliquant ce qu'est l'institution des boy scouts. Donc autrement dit, on voit que les, les, les, les militaires britanniques qui ont invité des représentants français, aux manœuvres de l'armée britannique en 1909, leur, leur montre, profite de cette occasion pour leur présenter les boy scouts et pour leur mettre de la documentation sur les boy scouts. Et on va retrouver dans les mois qui suivent, au cours du deuxième semestre de l'année 1909, on va retrouver tous ces articles, les articles de ces journalistes français, donc Ludovic Nadeau. Ardouin Dumasé, Régide alcan Ernest Judet, dans leurs journaux respectifs, vont expliquer ce qu'est le scoutisme. Et de même, les attachés militaires français à Berlin, dont on, on, on, euh, dont on trouve, trouve aujourd'hui les rapports en archive, euh, euh, rendent compte régulièrement euh, au ministère français des Affaires étrangères des, des progrès du scoutisme en Allemagne et consacrent plusieurs de leurs rapports au scoutisme, euh, au scoutisme allemand. Alors, si le scoutisme, dès les débuts, donc, présente cette, euh, euh, effectivement cette dimension militaire, la dimension de rencontre internationale également est très présente. Alors, on présente toujours, on cite toujours le premier Jean Boré comme étant euh, né, apparu en 1920 à Londres, ce qui est tout à fait exact. Mais il y a en fait une, mani, une première manifestation internationale, un premier camp international qui va avoir lieu dès 1913, donc dès avant la guerre de 14. Il y a un camp international de scoutisme qui se tient aux Pays-Bas, à Ijmuiden à l'été 1913. Donc, à l'été 1913, pour le centième anniversaire de l'indépendance des Pays-Bas, donc en... en, en en, 18, en 1813, le, les scouts des Pays-Bas euh, invitent à un grand camp international euh, les scouts de différents pays. Et donc, pour la première fois, on va avoir un camp dans lequel vont se retrouver des scouts euh, néerlandais, évidemment, mais également belges, britanniques, suédois norvégien-allemand, donc vous avez à droite donc, un article de presse qui, à gauche, un article de presse qui, vous, qui, qui signale ce camp et à droite l'une des vues du camp international d'Igéhuidon. La guerre de 14 donc, qui va marquer un, un tournant important dans euh, la perception de la paix par le scoutisme. Donc, la, dans la guerre de, en 1914, les scouts servent leur pays. Donc, les scouts servent leur pays euh, et rendent service. Baden-Powell écrit dès le début de la guerre de 14 donc ce petit manuel qui s'appelle "Entraînement rapide pour la guerre". Donc... les scouts donc rendent, rendent service à leur pays. Baden-Powell publie ce livre « Entraînement rapide pour la guerre » et il publiera d'autres ouvrages, notamment en 1915, « Mes aventures de chasse, de guerre et d'espionnage ». Et donc, les sous-français, également... Grand service, donc vous avez ici, donc en 1917, des scouts qui défilent sur les Champs Élysées pour aller cultiver, pour participer à l'effort de guerre en cultivant des jardins potagers. Il y a des parcelles qui ont été mises à leur disposition sur l'île de Pluto. Et vous avez également une vignette qui montre les boy scouts français donc au service du gouvernement, du gouverneur militaire de Paris. Mais l'idée simplement que des scouts français, britanniques, c'est d'être utile à la collectivité et de, de, de, de participer en fait, à l'effort de leur pays dans, euh, dans, dans un moment difficile. Mais il y a, a d'autres interprétations. Le service du pays, jusqu'où Et le cas des scouts allemands est particulièrement intéressant. Donc, les scouts allemands sont une très puissante organisation donc, qui a été créée, euh, on l'a dit, par Maximilian Bayer en 1909. Il y a 90 000 scouts en Allemagne en 1914. Et les scouts allemands vont faire preuve d'une très grande originalité dans le service de leur pays. Le service de leur pays, pour eux, va consister à se mettre au service de l'armée allemande et notamment... De, de, de participer au service auxiliaire de l'armée allemande en Belgique occupée et il va y avoir 1500 scouts allemands qui entre 1914 et 1918 vont servir d'auxiliaire à l'armée allemande en Belgique occupée donc euh, comme euh, comme fait, comme secrétaire comme agent de transmission et euh, l'un des spectacles de la connue euh, euh, qui va marquer les mémoires euh, dans Bruxelles occupée, c'est les scouts allemands sur leur vélo euh, qui sillonnent la ville. Et, et on va retrouver également ces scouts allemands servant d'auxiliaire dans d'autres villes de Belgique, à Liège, à Namur, à Anvers. Donc vous avez à gauche des scouts allemands euh, à Bruxelles, donc, dans une, la photo est tirée d'une revue allemande, et à droite, donc vous avez les scouts allemands à Bruxelles devant le Parlement, devant le bâtiment du Parlement belge, euh, qu'ils euh, qu s'occupaient. Ce souvenir détestable dans l'opinion publique belge, euh, donc des scouts allemands, euh, on le verra, euh, subsistera pendant longtemps. Mais euh, l'idéalisme scout, même en pleine guerre. Euh, existe toujours et ce dessin donc qui paraît dans la revue euh, en 1916 dans la revue des, des scouts italiens de l'une des associations scouts itali italiennes repris d'une revue euh, d'une revue américaine marque bien en fait l'idéalisme scout c'est un dessin tout à fait euh, surprenant où à travers la guerre la mort et la dévastation euh, le scout le petit scout euh, tient la paix euh, par la main donc euh, la paix qui a à la main un document qui s'appelle la paix per... les traités de paix, et il la conduit vers la paix, permane vers la paix permanente. Donc le scout, c'est celui qui, euh, qui recherche effectivement euh, la paix permanente, euh, même dans les pires moments. Alors, à, euh, 1919, donc le traité de Versailles qui met fin à la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles fonde la Société des Nations, donc, qui est l'ancêtre de l'ONU, et durant euh, les négociations qui amènent à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919, il y a un épisode qui est encore très mal connu, mais très clairement, l'interdiction du scoutisme pour les Allemands et pour les Autrichiens et pour les puissances vaincues est envisagée. Et vous avez donc à gauche de l'écran la motion qui est présenté par les associations scouts danoises, norvégiennes et suédoises, et qui demande l'appui des scouts des États-Unis, justement pour empêcher, pour torpiller, en fait, cette tentative d'interdire le scoutisme en Allemagne. Donc ça paraît dans la revue Scouting, donc la revue des scouts américains de juin 1919, où les associations scouts euh, nordiques euh, essayent d'empêcher l'interdiction du scoutisme euh, en Allemagne. Et, L'article 177 du traité de Versailles, que vous avez à l'écran, en garde une trace puisqu'il interdit effectivement à toutes les associations sportives, de tourisme, euh, ou à, euh, particulièrement à celles-ci, de s'occuper de, euh, de tout ce qui touche à l'instruction militaire, ou à, euh, ou à un exercice de type militaire, ou à l'emploi des armes. Et dans un autre traité euh, qui est signé, peu de temps après, donc le traité de Neuilly, qui le traité de paix avec la Bulgarie, on retrouve exactement ce même article et qui vise en plus, explicitement cette fois-ci, les associations scouts. Et cet article 177 du traité de Versailles qui interdit à l'Allemagne d'avoir des activités de jeu dans les associations de jeunesse de type paramilitaire ne restera pas sans effet, puisqu'en 1922, en avril 1922, donc dans la partie de l'Allemagne qui est occupée, donc en Rhénanie, puisque jusqu'en 1930, toute la rive gauche du Rhin est occupée principalement par les Français, mais d'abord aussi par les Américains et les Belges. Et euh, le, donc, la, euh, la, la commission interalliée des territoires rénans, euh, le, euh, Va interdire l'activité des associations scouts allemandes. Donc, vous avez à l'écran donc le, le document qui est interdit. La haute commission décide d'interdire dans des territoires occupés toutes les, toutes les associations affiliées au Deutsche Papier der Bund et aux, aux associations donc de scoutisme bavarois. Donc, ces, ces interdictions dureront jusqu'en 1930. Alors. La première manifestation donc du scoutisme pour la paix, c'est le, le Jamboree donc qui se tient à Londres en 1920 où Baden-Powell fait un discours célèbre hein, où il demande par acclamation voilà frères scouts je vous demande de faire un choix solennel euh, euh, il existe des différences euh, dans la pensée, dans les sentiments, comme il en existe dans la langue et l'aspect physique. La guerre nous a appris que si une nation cherche à imposer sa volonté égoïste aux autres, il est évitable qu'une réaction cruelle s'en suive. Le jamboree nous a appris que si nous pratiquions l'indulgence réciproque, si nous sommes ouverts à l'échange avec les autres, la sympathie et l'harmonie s'installeront « Naturellement, entre nous, si telle est votre volonté, partons d'ici avec la ferme détermination, de développer parmi nous et nos garçons cette camaraderie par l'esprit mondial de la fraternité scout, de façon à pouvoir contribuer au développement de la paix, du bonheur dans le monde et de la bonne volonté » Entre les hommes. Donc Baden-Powell, euh, sa détermination pour la paix est encore renforcée parce qu'il a vu de la guerre de 14, puisqu'il est allé sur le front en visite à son ancien régiment, sur le front dans le nord de la France, et il a vu qu'effectivement la guerre industrielle était bien éloignée des réalités de ce qu'il avait vu de la guerre euh, euh, à Mafking. En, en, euh, 20 ans avant, où les adversaires s'excusaient à l'avance de, euh, de devoir se bombarder, se bombarder et s'accorder mutuellement des trêves. Donc le jamboré est un appel euh, vibrant à la paix, même s'il existe des ambiguïtés. Et ces ambiguïtés, je vous les montre au travers de deux documents d'abord, cette étonnante carte postale de la Saint-Georges. Donc, Saint-Georges, c'est le patron des scouts pour la fête de la Saint-Georges en 1918, qui est sorti, publié par les scouts français, par les éclaireurs de France, où on voit donc les scouts alliés sur la, la gauche de la carte, alors on voit les drapeaux de la France, du Royaume-Uni, euh, euh, de, de la Serbie, de la Roumanie, de l'Italie, donc de différents États alliés qui luttent contre le dragon. Et de, à côté du dragon, vous avez des scouts allemands qui sont très reconnaissables avec leur chapeau, relevé, avec un bord relevé, et le drapeau turc également. Donc, euh, de, donc la Turquie étant la puissance alliée de l'Allemagne, et donc il, il le maximum d'entraîner le dragon et les scouts ennemis dans cette immense troupe pour les, les y faire disparaître. Et vous avez donc euh, à droite la, une coupure de la presse française qui rend compte du Jamboree, mais sous le titre Un Meeting Scout Interallié. Donc les scouts, les scouts qui sont présents au Jamboree de 1920 ne sont que. Les scouts des puissances alliées, puisque l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ne sont pas ne sont pas présentes au jamboree de 1920. Et euh, la, euh, les éclaireurs de France notamment vont sortir, vont publier des textes extrêmement violents de dénonciation du scoutisme allemand. Donc on voit qu'il y a une volonté de paix, mais en même temps de fortes de, de réelles ambiguïtés dans certaines associations. 1922. La conférence de la paix, la conférence de Paris, pardon, qui fonde l'organisation internationale du mouvement scout sous le signe de la paix. Donc vous avez à l'écran les coupures de presse à gauche et à droite qui, nous, qui définissent ce scoutisme, une jeune force pour la paix, le Congrès international des scouts, et à droite, donc un appel de Baden-Powell pour la paix lors de la conférence de 1922, dont, dont, conférence dont les scouts donc fêteront le centenaire dans deux ans. Et on voit que lors de cette, lors de cette conférence de la paix, c'est le document du milieu, les scouts belges réclament, euh, se prononcent contre l'admission au sein du, du mouvement scout international, des scouts autrichiens et allemands, justement en souvenir de l'occupation de leur pays par euh, en, en 1418 et du rôle qu'y ont tenu les scouts allemands parce que pour eux effectivement le, les, les scouts allemands se sont rendus par leur attitude indigne euh, d'être reconnu comme tel par la conférence euh, par la conférence de paris et la conférence de paris heureusement euh, ne rentrera pas dans tous ces débats là et formera donc le l'organisation le, le, internationale du mouvement scout alors les allemands n'en seront pas membres pour des raisons spécifiques parce qu'il y a une multitude d'associations scout en allemagne et donc le, euh, dans cette poussière d'associations, aucune association ne sera reconnue au plan international. Mais donc les années qui suivent, les années d'entre-deux-guerres sont donc les années de Jambore Donc le jamboiret, c'est la vieille idée de la paix par la jeunesse. Le jamboiret, c'est la rencontre internationale et c'est l'idée. Le scoutisme veut créer une fraternité mondiale. Donc vous avez à l'écran les insignes des différentes jamboirets. Donc en 1920 à Londres, en 1924 au Danemark, en 1929 le jamboree de la majorité puisque le scoutisme a 21 ans en Grande-Bretagne en 1937 euh, au, en Hongrie, et en, 19, en 1933 en Hongrie, en 1937 donc aux Pays-Bas, le dernier Jambore, auquel Baden-Powell participera. Le scoutisme entre deux guerres est un, un acteur militant en faveur de la Société des Nations. Donc la Société des Nations, elle a été créée en 1919 par le traité de Versailles, c'est l'ancêtre de l'ONU. Et dès 1923, c'est ce que vous avez à l'écran, la Société des Nations vote une résolution à l'initiative du Chili concernant le scoutisme. Donc l'Assemblée générale de la Société des Nations invite les gouvernements des États membres à accorder toutes les facilités de voyage, notamment aux scouts et aux guides appartenant à des associations nationales affiliées. À de tous les États membres de la Société des Nations, donc l'idée, il faut favoriser par le scoutisme les rencontres internationales pour favoriser la paix et le rapprochement entre les peuples. Alors, la Société des Nations, évidemment, elle a un grave défaut, c'est que les États-Unis n'en sont pas membres, puisque euh, même si elles ont poussé, le président Wilson a poussé, à la création de la Société des Nations, euh, finalement, euh, elles n'y sont pas entrées. Baden-Powell appuie la Société des Nations. Il écrit dans la revue des scouts américains en 1919, c'est une idée formidable à mettre en œuvre par les hommes d'État. Et vous avez donc deux, deux, deux dessins euh, de presse, de, toujours tirés de la revue anglaise Punch. Donc à, de, à gauche, 1929, pour le Jamboree de 1929, les patrouilles de la paix. Vous avez donc la League of the Nations, la Société des Nations, qui regarde un camp scout et qui dit ils disent que je n'ai pas d'armée. « Pourquoi en aurais-je une avec de tels alliés ?» Donc, la Société des Nations n'a pas d'armée, hein, elle n'a pas, à la différence de l'ONU, des casques bleus, mais elle, a, elle considère qu'elle a des scouts, et que les scouts, ce sont l'armée de la paix, de la Ligue des Nations, de la, de la Société des Nations. Et à droite, le dessin de 1926, donc c'est la bonne action quotidienne, vous avez le petit scout qui tape à la porte de la, la Société des Nations, et qui propose aux délégués, donc qui sont enfermés dans leurs discussions, donc il propose à ces délégués de venir voir sur le, sur le terrain la réalité de la fraternité internationale au chalet international du scoutisme à Candersteg en Suisse. Donc le scoutisme est étroitement lié à la Société des Nations jusqu'au début des années 30. Et à partir du début des années 30, Baden-Powell va critiquer la Société des Nations face à son impuissance et notamment après 1933, donc. Avec l'arrivée des pouvoirs des nazis, Baden Powell n'évoquera plus la société des nations. Mais Baden Powell va rester fidèle à cette idée de scoutisme et de paix. Alors vous avez trois, à l'écran trois petits faits qui montrent cette fidélité de la société de Baden Powell à la société des nations et à la paix. Donc d'abord en 1930 la parution d'une biographie autorisée par Ellen Wade donc Ellen Wade elle a, elle a été la secrétaire de baden Powell pendant 27 ans et c'est elle en fait qui va euh, créer euh, un, euh, qui, euh, qui va être à l'origine largement à l'origine du mythe de baden Powell par tout ce qu'elle a écrit sur lui et notamment elle écrit cette biographie autorisée qui parie en 1930 et dont le titre est tout un programme ça s'appelle le sonneur de la paix de même, parallèlement, dès 1918, Baden-Powell a acquis euh, cette propriété dans le, dans le Hampshire, donc dans le sud de la Grande-Bretagne, qu'il appelle Pax Hill, la colline de la paix. Troisième élément, euh, Baden-Powell est un militant d'Espéranto. Dès le début, Dès ses débuts, avant la guerre de 14, le mouvement scout s'occupe de l'espéranto. Alors, je vous rappelle, l'espéranto, c'est cette langue internationale qui est créée en 1887 donc par, euh, par Zamenhof, donc, qui est une langue en fait, qui veut faciliter la compréhension internationale. Donc, c'est une langue inventée de toutes pièces, une langue simple, et l'idée étant que cette langue doit favoriser le rapprochement entre les hommes. Et dans Scouting for Boys, donc dans le livre de Baden-Powell, on va trouver plusieurs références à l'espéranto et les éclaireurs de France, par exemple, dans leur revue également, en 1919 rappellent l'importance de l'espéranto dans le mouvement scout. Donc, c'est toujours la même idée de faciliter les relations internationales et la compréhension entre les nations. En 1937, Baden-Powell reçoit un important prix, donc pour la paix, c'est le prix Watler, Donc, c'est un prix néerlandais, un prix en argent, qui a été instauré. Euh, au, début, euh, au début des années 20, donc pour les, au, au bénéfice des institutions qui militent en faveur de la paix. Donc, euh, Baden-Powell euh, le recevra, sera honoré par ce prix en 1937. Banan ben powell d'ailleurs, est, euh, est pressenti en 1938, en 1938 pour le prix Nobel de la paix, qui finalement il n'obtiendra pas. Ce sera le. Ça sort une autre, une autre, une, le, le, le passeport danne donc une structure qui s'occupe des réfugiés, qui obtiendra le prix Nobel de la paix. 1937, l'Europe, donc, les, euh, euh, les, les tensions montent en Europe. Le Comité mondial du scoutisme vote une résolution. Euh, lors du Jamboree de 1937 aux Pays-Bas, euh, alors que plusieurs pays d'Europe ont interdit le scoutisme. Bon, c'est le cas de l'Italie, euh, de l'Allemagne, de l'Espagne, mais c'est également des pays qui, ont, qui le limitent euh, en, en l'intégrant au sein d'un du, mouvement de jeunesse d'État. Donc par exemple, c'est le cas de la Grèce de la Roumanie. Et donc, le Congrès euh, scout demande au Comité international du scoutisme de faire tous les efforts pour que le scoutisme et la route dans tous les pays, développe un vrai patriotisme, mais reste véritable, en restant véritablement sur le terrain de la coopération et de l'amitié internationale, sans exception de race et de croyance, telle que l'a toujours défini euh, le chef scout. Donc ce sont des, des gestes forts dans une Europe qui se militarise et qui interdit le scoutisme. Et le, le, le comité, la résolution précise, toutes les mesures qui tendent à militariser le scoutisme ou à introduire des visées politiques susceptibles de créer des malentendus ou d'entraver ainsi les efforts pour maintenir la paix et la bonne volonté entre les nations et les individus doivent entièrement être exclus de nos programmes. Donc le scoutisme réaffirme dans une Europe qui va vers la guerre réaffirme son engagement pour la paix et dénonce la militarisation de la jeunesse. 1938, il y a des réfugiés partout en Europe qui fuient qui fuient la guerre, qui fuient également l'oppression. Baden Powell donc publie ce dessin, donc voilà, ce dessin tout à fait surprenant où Baden Powell dit je veux vous remercier d'avoir d'offrir une assistance amicale et fraternelle à nos frères réfugiés en détresse. Donc, c'est un dessin de Baden-Powell qui montre un scout qui ouvre un abri avec le drapeau britannique qui flotte au-dessus, euh, avec des gens qui fuient la guerre hein, et avec des scouts notamment qui aident les réfugiés. On voit un scout qui transporte un réfugié. Et si vous regardez attentivement l'image, vous voyez que le bombardier euh, le plus bas, euh, manifestement à la tête d'Hitler, on reconnaît sa mèche euh, et ses moustaches. Donc on voit effectivement dans quel camp se situe Baden-Powell qui signe cet étonnant, cet étonnant dessin. 1939, le Paxing, le, le Parlement de la paix, donc les guides organise un jambore féminin, ce sera le, Chol, le seul jamboré féminin, en 1939, en Hongrie, sur les lieux du jamboré school de 1933. Et il y a 5800 guides et éclaireuses qui se retrouvent là-bas, en Hongrie, pour cette grande manifestation sous le symbole de la paix. Alors, c'est quand même très fort de voir que les guides organisent le Parlement de la paix à l'été 1939, alors qu'un mois après, quelques jours après, la Seconde Guerre mondiale va éclater. Et donc, vous voyez également le, le, le timbre sorti des postes hongroises euh, en souvenir du Paxing, donc avec le symbole de la paix, puisque c'est la colombe et qui transporte le rameau d'olivier. Donc malheureusement, le bel idéal de paix défendu par le scoutisme dans la Seconde Guerre mondiale, face à la guerre, quelle fraternité Alors, scout dans la Seconde Guerre mondiale Wilson, donc le directeur du Bureau international du scoutisme, euh, va définir la ligne. Alors, euh, la ligne à suivre pour le scoutisme. Alors, Wilson est le directeur du Bureau international du scoutisme. Ça, on le sait, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que Wilson est l'un des patrons des services secrets britanniques et notamment du SOE, le service secret britannique qui va être créé à l'été 1940 et qui va aider tous les mouvements de résistance en Europe. Alors, Wilson envoie, dans des conditions que nous connaissons encore mal, un message à toutes les associations scoutes. Ans, les plus jeunes, les scouts et les louveteaux doivent conserver le caractère éducatif et de formation du caractère aux associations scouts. Les associations nationales scouts ne sont pas habilitées à devenir membres des mouvements de résistance. Chaque routier et chaque chouette et chaque chef doit par contre faire ce que sa conscience lui dicte. Et donc le scoutisme ne prend pas officiellement position institutionnellement dans la guerre. Mais dans la paix, dans la guerre, certaines associations s'engagent euh, totalement dans le scoutisme et dans la guerre et dans la résistance armée. Alors, il y a un cas qui est euh, tout à fait, euh, tout à fait sur étonnant. C'est le cas de la Pologne où le mouvement scout s'engage totalement dans la lutte armée. Euh, les scouts deviennent des rangeries une organisation euh, clandestine. Donc les arrêts et régies. Alors, je m'excuse pour ma prononciation du polonais. Donc les rangeries. Euh, donc les scouts les plus jeunes sont, en, sont engagés dans le petit sabotage et euh, donc c'est essentiellement la distribution des tracts et les graffitis sur les murs et les aînés sont engagés dans les groupes de combat et les groupes de combat, les groupes de combat scouts, euh, organisent des opérations militaires et la première grande opération militaire qui est organi organisée à Varsovie, c'est le 26 mars 1943, donc c'est une attaque à main armée d'un convoi de détenus euh, et donc les rangs gris libèrent 24 détenus entre, entre deux prisons de Varsovie et notamment leur chef qui a été fait prisonnier, donc c'est une véritable bataille rangée qui se déroule dans Varsovie et qui, qui est tous les ans écoré le 26 mars 1943. Un peu plus d'un an après, c'est l'insurrection de Varsovie, en août-septembre 1944, et il y a deux bataillons scouts, c'est les, les termes qu'ils portent, donc les bataillons scouts Zoska et Parasol, qui s'illustrent euh, dans les combats, et vous avez aujourd'hui à Varsovie donc la, la statue du petit insurgé que vous avez à la photo, donc avec, euh, en souvenir des scouts qui sont morts pendant l'insurrection de Varsovie, donc, et donc les scouts polonais qui sont toujours très présents lors de ces manifestations. Et donc on voit que malgré l'idéal de paix du scoutisme, certaines associations se sont engagées dans le combat militaire total durant cette guerre. Mais il y a d'autres formes d'engagement scout au nom de la fraternité au cours de cette guerre mondiale. L'un des engagements les plus surprenants, c'est le cas des scouts en camp de concentration. Alors dans un camp de concentration très particulier, c'est un camp de concentration en Espagne. Vous avez la carte qui vous montre où c'est. C'est le camp de concentration de Miranda, dans le nord de l'Espagne, où à partir de 1941... Un clan routier international secret. Alors, Miranda, donc, c'est un, un camp dans lequel les franquistes internent des milliers de jeunes venus de toute l'Europe qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne, qui franchissent les Pyrénées et euh, qui, sont, qui sont donc arrêtés par la police espagnole et internés dans ce camp dont vous avez un dessin qui représente ce que sont les, euh, les pièces du camp de Miranda. Et donc, il y a un clan routier international qui se crée avec Dirigés par, par un Belge et, et un Français dans ce camp de concentration. Et ces scouts, donc, vont faire un livre, un livre d'or, un tali, euh, où ils racontent l'histoire du plan de l'étape. Alors, c'est le nom que prend ce plan routier, l'étape. Et dans leur esprit, l'étape, c'est l'étape vers Londres, évidemment, vers, pour continuer la lutte pour la liberté. Et donc, ce, ce, ce, ce livre d'or des scouts du camp de concentration de Miranda, qui a été redécouvert récemment d'ailleurs par une jeune doctorante, donc raconte l'histoire de tous ces scouts venus de toute l'Europe qui sont dans le camp de Miranda. Et donc on voit des témoignages dans, dans, dans ce tali qui a été fait à Miranda et coloré après à Londres par un scout français. Donc on voit des scouts polonais, vous avez à l'écran, des scouts danois, des scouts tchèques. Des scouts néerlandais, des scouts français, différentes associations avec éclaireurs de France, scouts de France, éclaireurs israélites, qui racontent comment ils sont arrivés à Miranda et comment l'action du clan routier international les aide à tenir dans ce camp de concentration. Et également, donc, c'est un document qui témoigne de la fraternité scout vécue dans ce camp. Alors ce camp de concentration n'est évidemment pas du niveau des camps de concentration nazis, mais c'est quand même un camp très dur parce que l'Espagne est un pays en ruine il n'y a rien à manger et, euh, et les routiers vivent dans une très grande incertitude puisqu'ils se demandent s'ils ne vont pas être tout simplement livrés aux Allemands. Alors ce, donc le, le français qui a illustré euh, de ces magnifiques dessins euh, ce, ce journal du camp c'est Maurice Chauvet donc, qui est un scout de France qui se retrouvera dans les commandos de la France libre alors un scout qui lui s'engage à titre plus personnel, mais dont l'engagement est également en faveur de la paix est tout à fait extraordinaire. C'est un scout très important. C'est un membre du Comité mondial du scoutisme. Donc, il a été élu au Comité mondial du scoutisme en 1937. C'est le comte Bernadotte, le comte Folk Bernadotte, qui dirige les scouts de Suède. Et vous l'avez donc à gauche à l'écran en uniforme scout. Folke Bernadotte, donc, est un dirigeant scout important. Il est également président de la Proie-Rouge suédoise et il organise en 1945 une extraordinaire opération humanitaire, peut-être la plus extraordinaire opération humanitaire de la Seconde Guerre mondiale, l'opération des bus blancs. Bernadotte se rend en Allemagne en avril 1945 avec des, des séries d'autobus peints en blanc, avec à la fois la Croix-Rouge et le drapeau norvégien, donc la Norvège est un pays neutre, et il va négocier avec Himmler la libération de 15 000 détenus des camps de concentration nazis pour les rapatrier vers le Danemark. Et donc, cette caravane d'autobus dans l'Allemagne nazie qui s'écroule pour récupérer dans les camps de concentration des, des détenus qu'ils ramènent qu qu qu ramène et qu'ils soignent qu jusqu'au Danemark. Donc, cette aventure absolument extraordinaire, évidemment, se fait sous le contrôle de la Gestapo, mais donc, cette... Euh, ce, ce, euh, Bernadotte, à la fois scout et délégué de la Croix-Rouge, mène cette opération extraordinaire. Et Bernadotte est assassiné donc, euh, le 17 septembre 1948 en Palestine. Il mène une mission pour la paix et il est assassiné par des terroristes donc, du LEI, donc le groupe Stern, des sionistes, euh, des, des, des, des sionistes ultra qui veulent empêcher toute solution négociée en Palestine. Et un symbole très fort, sur le cercueil de Bernadotte, quelqu'un pose son chapeau scout donc, il montre clairement la volonté, pourquoi l'engagement, la, la, la volonté d'engagement de, de, de Bernadotte comment elle était liée au scoutisme. Mais celui qui pose la, le chapeau scout sur le cercueil de Bernadotte, c'est un autre scout. C'est également un diplomate, un diplomate belge qui dirigeait le, le scoutisme belge en exil en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale et il était présent avec Bernadotte le, lors de l'assassinat de Bernadotte. Sa voiture était derrière et derrière celle de Bernadotte. Donc Jean de Venuis, donc le diplomate belge et scout belge sera épargné. Bernadotte et l'officier français qui l'accompagnait eux, seront assassinés alors qu'ils cherchaient à défendre la paix. Dernière manifestation et dernière partie de ce, cette présentation, donc le Jamboré de la paix en 1947, donc qui est... Hein, euh, donc, euh, le, dont le nom même signifie l'engagement le, le, du scoutisme pour la paix. Donc, 25 000 scouts du monde entier se retrouvent à Moisson dans les boucles de la Seine pour une mani manifestation. Donc, le, de manifestation scoute internationale manifestation qui, est, qui se tient parce que les pouvoirs publics français lui accordent une aide, une aide considérable et notamment symboliquement le président de la république française donc Vincent Auriol se rend sur place le 14 août 1936 donc le le, le Jambore, donc se tient du 9 au 21 août 1947. Donc, vous avez ici une édition spéciale du Figaro donc, euh, dont le titre est tout à fait euh, significatif « Jamboré de la paix, amitié des jeunes, paix des hommes » par Henri-Van donc qui est donc, le commissaire général du Jamboré et qui est également un euh, universitaire connu. Et donc, euh, à, à droite, sur la photo, le général Lafont, président euh, du scoutisme français. Et donc, le Jean Moret de la paix fait face à des questions brûlantes. Comment se faire rencontrer des jeunes de pays qui hier étaient encore ennemis Quel réservée et quel accueil réservé aux Allemands et aux Italiens. La délégation italienne, qui fait 500 personnes, 500 scouts, est très inquiète de l'accueil euh, qu'elle va recevoir en France, parce que euh, ils savent, euh, les, les scouts italiens se souviennent que leur pays, sept euh, ans avant, en juin 1940, à, à a à déclaré à la guerre à la France. Mais euh, les scouts belges, qui sont présents évidemment au Chamboré, eux ont installé un monument aux morts dans le Jean sur leur dans leur sous-camp, à la mémoire des 845 scouts belges morts pour la patrie. Quelle, réserve, quelle question et quel accueil également réservé aux scouts allemands qui vont être présents On va le voir après. Puis également, quelle question, comment, quelle fraternité vivre dans la, des colonais, avec la décolonisation Alors, l'une des questions... Qu'a à résoudre le jamboree, la question d'accueil de des Allemands. Donc vous avez à l'écran une gouache qui célèbre l'accord entre l'union en fait, entre les des scouts allemands venus de Sarre et les scouts de France. Et vous avez à droite de l'écran un document fait par un groupe de scouts allemands accueillis. Par les, scouts, euh, par, une, euh, par les scouts français euh, en Sarre Donc, il y a eu une petite délégation sarroise qu'on n'a pas fait camper, d'ailleurs, à, à, à Moisson, mais qui est à, à Vernon, à une trentaine de kilomètres de Moisson. Donc, officie, l'explication officielle, c'est qu'il n'y avait pas de place pour les accueillir En fait, on ne tenait pas, effectivement, à ce que des scouts allemands soient euh, campés au Jamboré. Alors, ce sont des scouts... Il n'y a, a plus d'association scout nationale en Allemagne, il n'y a que de petites associations locales, encouragées par les autorités militaires, et notamment les militaires français en Sarre ont encouragé la création d'une petite association allemande et euh, donc, vous voyez le document que les scouts sarrois remettent au maire de Vernon. Alors, il faut se souvenir que la ville de Vernon, euh, qui est dans l'heure, au bord de la Seine, est en ruine à l'époque, en 1947, puisque c'est là que les Anglais, en 1944, ont traversé euh, la Seine et il y a eu donc, des combats extrêmement violents. Et donc, les scouts allemands remercient euh, le maire de Vernon euh, et les scouts de Vernon de l'accueil qu'ils ont reçu. Vos frères scouts de Vernon peuvent être fiers d'avoir contribué à allumer la flamme de l'amitié. Nous, scouts sarrois, nous nous sommes liés par l'amour fraternel et nous voulons nous efforcer de vivre, de rendre toujours plus solide et réel ce lien. Le scout est l'ami de tous les hommes et le frère de tous les autres scouts. Et donc, le dessin représente le, le beffroi de Sarrebruck et le mont Spitzerne donc qui marque la, la frontière entre la, la France et la Sarre. Mais l'accueil de ces scouts allemands, qui étaient en fait un petit groupe marginal, qui était un groupe d'une vingtaine de personnes, euh, est très violemment, très mal ressenti en France, donc notamment par les communistes. Il faut se souvenir que le Parti communiste en France, à l'époque, est le premier parti de France, il fait 28% des voix, euh, il a un très grand nombre de députés, il a quatre ministres jusqu'en 1947, et la presse communiste, notamment parce que quelques scouts, euh, quelques scouts allemands sont restés dormir dans un sous-camp français, et que la presse française l'a signalé, la presse communiste se déchaîne. Alors, vous avez, donc, à droite de l'écran, non, messieurs les, djambore, les organisateurs du Jambore, la presse, la jeunesse française n'a pas passé l'éponge sur les, ni sur la collaboration, ni sur les crimes allemands. Vous avez à droite de l'écran, donc, on vous parle de collaboration avec un cas et que le cardinal Suard a officié que 17 scouts boches c'est les termes associés, ont assisté au Jean Boré et donc euh, on met en cause le la fond pour son attitude sous la seconde guerre mondiale. Et, et donc, les scouts, le, le Parti communiste également, dénoncent très violemment de Jean Boré de la Paix, donc vous avez un tract qui a été distribué sur place, hein, euh, Jean Boré de la Paix, point d'interrogation, en disant que ce nom est une insulte, notamment parce que les jeunes de l'URSS ne sont pas présents et qu'on a consacré des moyens considérables aux jamborés, au lieu de s'occuper des réfugiés. Donc, on voit bien que même les, les, les idées de paix ne font pas euh, l'idée, euh, ne font pas du tout l'unanimité, et que particulièrement l'accueil réservé aux Allemands est particulièrement mal, euh, particulièrement mal ressenti. Dernière interrogation que, qui va être euh, vécue euh, au Jamboré, qui est posée au Jamboré et qui met en cause la Fraternité internationale, c'est la question de la décolonisation, et particulièrement pour les Français, la question du aux scouts algérien. Donc le, 10, le 15 août 1947, en plein de Jamboré, l'Inde et le Pakistan deviennent des États indépendants, donc le drapeau britannique est amené et le drapeau, les drapeaux pakistanais et indiens sont montés. Alors les, les scouts musulmans algériens font partie de la délégation du scoutisme français. Et ils ont beaucoup, ils ont fait de, des efforts très importants pour être présents. Ils se souviennent que deux ans avant, le 8 mai 1945, un grand nombre de scouts musulmans algériens ont été impliqués dans les graves événements. Alors, il y a eu d'abord en Algérie, qui ont dégénéré ensuite en émeute, notamment dans la région de Constantine, et il y a eu une répression terrible qui a fait probablement entre de 10 à 20 000 morts. Et il y a eu un grand nombre de scouts SMA, donc de scouts musulmans algériens, membres depuis 1944 du scoutisme français, qui ont été impliqués dans ces manifestations, et les activités scouts ont été interdites, notamment dans le département de Constantine. Alors, Les SMA ont amené avec eux un drapeau algérien à moisson, et il se pose la question de savoir si un jour l'Algérie sera indépendante et quelle fraternité, quelle paix il peut y avoir avec euh, le colonisateur. Et donc, c'est euh, cette question euh, qui est posée au, euh, au Djamboré de la paix. Alors, hier à aujourd'hui, concordance des temps, les scouts éclaireurs de paix, donc je termine. Donc, je ne vais pas allonger et je vous propose de passer directement dans le présent, parce qu'on va voir qu'effectivement, pour finir, un clin d'œil en forme de concordance des temps et les scouts demeurant des éclaireurs de paix. Je vous ai parlé des scouts... En 1938, donc Ned Powell qui dessinait l'accueil des réfugiés, et eh ben en 2016-2017, les scouts grecs sur les îles de la mer Égée, notamment à Lesbos, accueillent des réfugiés qui arrivent par la mer. Donc vous avez ici quelques photos des scouts grecs accueillant les immigrants venus de Turquie et de Syrie. Et euh, comme le notait donc la BBC, donc dans euh, le euh, en janvier 2016, les scouts grecs aident les réfugiés à débarquer. Et donc La dernière photo, c'était M. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui félicitait les scouts grecs pour leur action. Donc, de, 2007 à 2000, de 1907 à 2020, un même esprit qui a traversé le scoutisme, celui de la Fraternité internationale et de la défense de la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette conférence. Euh, merci à tout le monde d'avoir assisté. Je vous ai mis un petit message euh, dans le chat. Euh, je vous demanderai de le remplir si c'est possible. C'est un petit questionnaire afin de, de permettre de, de nous améliorer. Voilà. Euh, hop, je vais faire en sorte de couper le partage. Voilà. Alors, maintenant, pour cette dernière étape de l'exposé de Jean-Jacques, on vous propose pendant une petite quinzaine, dizaine de minutes pour un peu rattraper le retard, de poser des questions. Alors, comment on va faire Vous allez poser les questions sur le chat. Enfin, vous allez dire si vous avez des questions. Et moi, je vous donnerai accès au micro afin de, de pouvoir la poser directement à Jean-Jacques et qu'il puisse vous répondre. Si jamais vous n'avez pas accès au micro, euh, vous, euh, pouvez, euh, vous pouvez la poser dans le chat et je la euh, poserai directement à Jean-Jacques. Je ne sais pas si j'ai été très clair pour tout le monde. En, en attendant, moi j'ai noté des questions, en attendant que les gens en trouvent. Euh, quelle place euh, a occupé dans les mouvements euh, français euh, le, le maréchal Lyoté euh, qui, en Lorraine, par exemple, à, dans, dans sa maison, il y a un musée du scoutisme, en même temps, on ne sait pas, mais il y a, il y a un musée du scoutisme. Quelle place il avait, justement, dans, dans les mouvements du, du scoutisme en France Alors, le baréchal Lyoté est effectivement le président d'honneur des trois associations scouts masculines, donc les Scouts de France, l'association catholique, les éclaireurs de France, donc qui sont à l'époque une association neutre, donc sans engagement confessionnel, et les éclaireurs unionistes de France. Et effectivement, donc à toré en Meurthe-et-Moselle, euh, donc c'est là qu'il avait sa maison, et donc, le maréchal Lyotet, à partir de la fin de sa vie, donc à partir, il meurt en 1934, mais à partir de, des années 1927-28, est, est très impliqué dans le fonctionnement des mouvements scouts français. Il souhaite effectivement avoir euh, encouragé, en fait, leur. Euh, sinon leur fusion tout au moins a nettement leur rapprochement, et donc il y a beaucoup de scouts qui vont aller camper à Torre et Lioté, où effectivement, aujourd'hui, au milieu de ces souvenirs, se trouve, le, se trouve un musée du scoutisme. Et on peut également préciser que Madame de Quairol, qui, qui est la nièce, du maréchal Lyotet euh, sera quelqu'un qui aura un rôle très important chez les guides de France. Donc on voit que Lyotet, même si euh, sa présence dans le scoutisme est, plus, est, est, est symbolique, est une personnalité qui euh, va beaucoup s'intéresser au scoutisme et qui y perçoit également, euh, Bon, il ne faut pas non plus être naïf, hein, y, Lyotet y perçoit clairement aussi euh, un facteur d'ordre social et euh, comme banden Powell, un facteur de rapprochement euh, des classes sociales. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Emmanuel qui demande quel est le rôle du scoutisme pendant la période de déloca... décolonisation pardon. Alors, c'est un sujet immense qui justifierait une conférence en lui-même. Je l'ai un tout petit peu abordé avec le, le rôle des, des scouts musulmans algériens. Euh, euh, mais il y, y a des constantes dans l'ensemble des pays colonisés, d'ailleurs, que ce soit les pays colonisés par la France, que ce soit euh, les pays colonisés par la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, parce qu'il ne faut pas oublier que les Pays-Bas ont un empire colonial très important. Euh, le scoutisme, dans les années 30, forme euh, le, euh, de la jeune génération. Donc il y a toute une jeune génération qui, euh, qui s'y forme. Alors, les associations scouts euh, des pays coloniaux, Crée des associations, euh, crée des, des branches dans les pays colonisés, mais à côté de celles-ci, des jeunes coloniaux, alors à la fois pour certains, adhèrent aux associations nationales, mais créent également leurs propres associations. Et ces associations vont par exemple, parfois prendre des développements très importants, c'est le cas en Indochine, où l'Indochine, euh, à partir de 1940, est totalement coupée de la métropole, et les associations scouts indochinoises, qui ont, toutes les associations scouts indochinoises, ont fusionné dès 1937 en une fédération unique, la fédération indochinoise des associations scouts, et toute une partie des cadres du mouvement nationaliste, qu'on va retrouver à partir de 1945 dans le mouvement nationaliste, se forme dans le scoutisme. Et on va retrouver le même phénomène en Algérie, où toute une partie des cadres du mouvement nationaliste algérien se forme au sein des SMA. On va retrouver ça également dans les colonies britanniques, d'Afrique, où une partie des cadres des mouvements nationalistes s'est formée dans le scoutisme, a pris des responsabilités dans le scoutisme. Et au début des années, euh, euh, au moment de la décolonisation un certain nombre de ces cadres vont se retrouver dans les mouvements de libération nationale. Le, le cas le plus net, donc c'est probablement l'Indochine, où toute une partie des cadres dirigeants du Viet Minh viennent directement du scoutisme, ce qui fait qu'on a aujourd'hui, dans un pays où le scoutisme est officiellement interdit, qui est le Vietnam, euh, à Hanoï, il y a des rues qui portent les noms des dirigeants euh, du scoutisme. Donc le, le, le rôle du scoutisme dans le, la décolonisation va être extrêmement important. Alors j'ai beaucoup de questions, euh, je vais essayer d'aller par étapes. On a d'abord une question de, de Renaud. Euh, quels sont le, les liens euh, s'il y en a entre les jeunesses hiclériennes et le scoutisme ou même les, les, les autres mouvements de, de jeunesse totalitaire on en a aussi en Italie Alors, aussi en... Les, les mouvements totalitaires euh, ont toujours la même stratégie vis-à-vis -vis du scoutisme dans un premier temps, il cherche à le séduire. Donc on leur dit « est-ce que vous faites, c'est très bien, mais ça serait encore mieux si vous le faisiez chez nous ». Donc le scoutisme, qui se définit comme un mouvement politique, le refuse. Donc à ce moment-là, les problèmes commencent, donc les régulièrement, les scouts sont attaqués par les mouvements de jeunesse totalitaire. Et quand je dis attaquer, ça veut dire attaquer physiquement. Donc, le, le, il y a des, des scouts qui sont tués, c'est très clair en Italie, en Allemagne, euh, lors d'affrontements par la jeunesse italienne. Et euh, donc, en 1928, en Italie, les, le scoutisme était officiellement interdit par le gouvernement. Donc, et les scouts sont obligés d'adhérer euh, les, les scouts sont dissous et sont obligés d'adhérer à la jeunesse hitlérienne c'est la même chose, même mécanisme en Allemagne où dans un premier temps donc, les scouts sont attaqués physiquement alors les scouts des différentes associations allemandes hein, parce qu'il y a beaucoup d'associations sont attaqués physiquement par la jeunesse hitlérienne qui dit nous sommes les seuls à pouvoir représenter la jeunesse allemande et les scouts euh, donc sont interdits progressivement en Allemagne. Alors les scouts catholiques sont protégés par le Concordat qui avait été signé en 1933 entre l'Allemagne et le Vatican. Donc ils subsistent, mais de manière très difficile. Et les autres associations scouts sont interdites. Il y a un texte de 1936, donc il y a un décret de 1936 qui interdit les associations scouts euh, parce que euh, elles, considère qu'elles sont opposées à l'État nouveau. Et en 1942, donc il y a un grand congrès international des mouvements de jeunesse fascistes qui se tient. Euh, en, à Vienne donc à, à l'initiative des jeunesses hitlériennes qui rassemble la jeunesse fasciste de tous les pays d'Europe et euh, il, il y a des heures et des heures qui sont consacrées de discussion à dénoncer le scoutisme et Baden-Powell voilà alors j'ai d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions malheureusement j'essaie de les sectionner Comment le scoutisme a évolué dans les années 60 et plus particulièrement dans les mouvements de mai 68 alors, le, le scouting dans les années 60 donc, subit l'évolution ou suit l'évolution des sociétés dans les années 60 et euh, souhaite effectivement s'adapter à, à, à, à l'époque. Alors, ça sera particulièrement net en France, donc il va y avoir des réformes pédagogiques importantes qui vont être à l'origine de euh, Alors Les réformes pédagogiques en plus en France vont croiser euh, pour les, dans le monde catholique puisqu'en France, les associations catholiques ont un point important, vont croiser également le Concile de Vatican II, donc ça va être à l'origine de scissions qui vont donner naissance d'abord au scout unitaire de France et euh, au, renforcer une association préexistante, les guides des scouts d'Europe. Alors, les guides des scouts d'Europe étaient une association préexistante hein, qui s'est créée en 1958 sur un projet différent qui était l'idée d'un scoutisme transnational, avec une association unique transcendant les frontières, donc c'est un projet qui ne sera jamais mis en œuvre et qui sera après modifié par le camp des militants catholiques intransigeants venus des scouts de France changeront l'orientation initiale des scouts d'Europe en 1962, mais toutes les associations scouts de toute façon en Europe vont connaître dans les années 60 des évolutions et des ruptures même l'association scout britannique qui est quand même une référence, subira ce genre de choses, donc le scout effectivement dans l'Europe des années 60 70 va connaître un certain nombre de tourmentes et de scissions qu'on va retrouver ça également en Allemagne et dans d'autres pays et une question d'Antoine le scoutisme russe est méconnu à cause de la révolution d'octobre 1917 il a fait disparaître que peut-on dire de l'histoire du scoutisme Alors, russe même mécanisme que les pays totalitaires, dans un premier temps, on cherche à séduire, il y a une, variée, une variante scout, une variante communiste du mouvement scout qui est créée. Hein les les bolcheviks euh, s'intéressent beaucoup aux questions d'éducation. Euh, Kru, Krupskaya, qui est la femme, de, la compagne de Lénine, euh, va consacrer une brochure complète sur le au scoutisme notamment, et euh, scoutisme et bolchevisme. Bon, et donc euh, elle explique que le scoutisme est un mouvement qui est créé par les impérialistes, par un, un général britannique, Baden Powell, mais que c'est une donc évidemment tout ça est très condamnable aux yeux des, des militants euh, bolcheviques, mais que la méthode pédagogique est intéressante. Donc ils vont créer une structure de scout communiste, donc les YOKIS, euh, qui va euh, disparaître assez rapidement à partir de 1924 et qui va donner naissance aux pionniers. Donc dans tous les mouvements de dans tous les pays, d'abord euh, en URSS et après dans les pays d'Europe de l'Est des années 50, on va créer des mouvements de pionniers donc, qui vont reprendre les formes extérieures du scoutisme, avec le foulard, avec l'uniforme, avec la loi des pionniers, qui est une déclinaison de la loi scout euh, à la sauce marxiste-léniniste, mais euh, qui vont effectivement euh, euh, expliquer qu'ils combattent pour la société socialiste. Mais ce sont des mouvements qui vont être quasiment obligatoires. Et donc, euh, en ça, ils sont en opposition complète avec avec le scoutisme qui repose sur le volontariat, et ils vont également, surtout, euh, obliger à l'interdiction, entraîner l'interdiction des mouvements scouts, avec parfois une répression extrêmement violente. Le sommet de la répression, c'est la Tchécoslovaquie, où en 1948, il y a un procès, un procès des chefs scouts. Hein, euh, donc les chefs scouts sont traduits en justice pour, euh, euh, avec les accusations. Habituel dans les pays de l'Est, qui sont euh, l'accusation d'espionnage au bénéfice de l'Union soviétique, puisque euh, le, le discours officiel, c'est que le scoutisme de Baden-Bowell n'est en fait, ne recouvrant en fait qu'une agence d'espionnage au bénéfice de l'impérialisme britannique. Et donc, et les scouts, euh, donc il y a des cadres du scoutisme tchèque qui sont condamnés à très lourdes peines de prison, voire à des condamnations à mort euh, au motif de l'espionnage. Donc, le scoutisme, par le choix qu'il fait de pédagogie individuelle et humaniste, en fait, illustre un type, un modèle éducatif qui est totalement opposé à celui des modèles totalitaires qui ont repris simplement ces formes extérieures. Alors, j'ai une dernière question de Malika. Je vous remets aussi le lien du questionnaire sur les scouts musulmans algériens. Alors, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Euh, Est-ce que c'était les, les premiers à se distinguer comme scout musulmans et euh, même globalement euh, à titre personnel Est-ce que le, le scoutisme musulman a euh, comment il s'est développé euh, au Moyen-Orient par exemple voilà. Alors le scoutisme musulman. D'abord le scoutisme musulman il n'apparaît pas au Moyen-Orient, il apparaît en Turquie. Donc il y a un scoutisme musulman et le scoutisme en Turquie se crée très tôt. Il se crée dès 1913 et très euh, assez paradoxalement c'est les belles. Euh, c'est un, un c'est Harold Parfit, qui est un Anglais, mais qui a développé le scoutisme en Belgique, qui est appelé dès 1913 à introduire le scoutisme en Turquie. Le scoutisme est vécu comme un outil de modernisation du pays. Donc par les jeunes Turcs, et on va trouver par exemple le même phénomène en Iran, où le scoutisme est vécu comme un moyen de moderniser le pays. Donc il y a du scoutisme musulman dès avant la guerre de 14. Ensuite le scoutisme musulman apparaît également en Égypte, donc qui est un euh, quasi mandat britannique. Il apparaît également au Liban hein, dans les années, euh, dès les années 20. Et donc le, le, le scoutisme apparaît très tôt dans le monde musulman. Alors dans le cas particulier d'Algérie, les ceux qu'on appelle les réformistes, donc qui sont le courant musulman qui cherche à allier la modernité avec euh, l'islam, va Très tôt s'intéresser euh, au scoutisme. Et donc, dès les années 20, euh, à la fin des années 20, il y a des groupes de scouts musulmans qui apparaissent en Algérie, donc qui se fédèrent en 1935-36 au sein d'une association qui s'appelle les SMA, les Scouts musulmans algériens. Donc c'est une fédération de groupes locaux qui sont à la fois musulmans, qui prennent le modèle, qui vont chercher leur modèle chez notamment chez les scouts de France, mais en mettant tout ça à la source musulmane. Et ils encouragent donc de fait également, euh, parallèlement, le, avec le, le, leur triptyque qui est de, qui de, de, de dire l'arabe est ma langue, l'islam est ma religion et l'Algérie est ma patrie. Donc c'est le, le slogan en fait euh, des réformistes et donc ils vont en fait développer, faire naître tout un courant ils vont être en fait de sensibilité nationaliste, c'est une association paradoxalement sur laquelle on a énormément de documents parce que les, la police française, la police coloniale et surtout les services de renseignement suivent d'extrêmement près leurs activités et on a pour les historiens, il y a euh, euh, des centaines de cartons qui n'ont encore quasiment jamais été ouverts aux archives d'Aix-en-Provence sur les scouts musulmans algériens. Et l'une des questions euh, que se posera pendant des années de l'administration coloniale, c'est est-ce qu'il faut interdire euh, les scouts musulmans algériens Ça sera envisagé à différentes entreprises, et le scoutisme français notamment, puisqu'ils vont rentrer au scoutisme français en 1944, le scoutisme français s'opposera à l'interdiction des scouts musulmans algériens, et toute une partie des cadres nationalistes algériens, et notamment des cadres du FLN, se formera au sein des scouts musulmans algériens. Alors, une, une dernière question, si tu peux y répondre en deux minutes, mais elle va être intéressante également. En 14 une grande partie des chefs scouts sont pas revenus de la guerre euh, quel a été l'impact euh, sur la pédagogie notamment euh, la place des chefs d'équipe voilà ça sera la dernière question je suis désolé pour les autres euh, donc si tu peux y répondre en deux minutes alors, en deux minutes, bon, c'est pour les associations françaises, hein, ce dont on parle, mais enfin, les associations françaises, mais également euh, allemandes, et, euh, allemandes et britanniques. Bon, il est clair qu'en France, après 1918, le scoutisme, principalement, c'est-à-dire essentiellement les éclaireurs de France et les éclaireurs unionistes, euh, souhaitent se démilitariser et montrer une image beaucoup plus pédagogique que l'image patriotique et militaire qu'ils ont pu avoir pendant la guerre de 14. Donc il est certain que cette nouvelle génération qui, est, qui apparaît à la suite de la guerre de 14 va encourager une évolution probablement beaucoup plus pédagogique des, des deux grandes associations françaises, donc les éclaireurs de France et les éclaireurs unionistes. Eh bien merci beaucoup Jean-Jacques pour cette conférence, pour ces réponses. Merci aussi à tous les auditeurs et auditrices pour vos questions, pour votre attention, pour votre compréhension. L'association Histoire d'en parler vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h avec Véronique Bolland, donc professeure d'histoire médiévale à Grenoble. Alors, sur un sujet d'une autre époque, hein, la justice à l'époque médiévale. Euh, donc, voilà. Euh, Histoire d'en parler, Scoutisme français vous donne également rendez-vous le 20 juin donc, avec Henri-Pierre Debord sur euh, Utopie et Réel dans le scoutisme en France. Donc, ça sera également un samedi et également à 16h. Euh, je vous rappelle, si vous le pouvez, de bien remplir le questionnaire en ligne que je vous remets euh, très, tout de suite. Euh, je vous invite également à aller sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur Facebook, sur notre site web www.histoiredamparler.com ou sur notre chaîne YouTube, donc Histoire d'en parler, afin de retrouver l'ensemble... Des replays de nos conférences et notamment celle-ci qui devrait arriver au début de semaine prochaine. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Je remercie à nouveau Jean-Jacques et une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous.